Hey Yo gamer ou gameuse et bienvenue sur ma chaîne YouTube C'est Alex 2008 Je fais du multigaming, principalement du Fortnite. Mais je fais aussi d'autres jeux vidéo, comme Minecraft, Brawl Stars, Roblox, et même du retro gaming, des tutos, et plein d'autres jeux cool que vous pourrez me proposer dans les commentaires. Et plus encore... Je fais trois vidéos par semaine, notamment le mercredi et samedi vers 15h. Et un live tous les mercredis et samedis, encore, à 18h sur mon Twitch. Mais si vous les ratez, les lives, ce n'est pas grave. Car il y aura des best of tous les jours vers 17h sur ma chaîne secondaire, Fritalec Gaming, avec un à la place du A. Et les rediffusions complètes seront bien sûr disponibles. Mais quel est mon objectif sur la chaîne principale Gagnez masse de thunes en plus de Tu dis pas, Non, je déconne. Mais quel est mon objectif sur la chaîne principale Atteindre les 100 abonnés bien sûr, ou même les 1000 Alors je compte sur vous pour vous abonner, activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, lâcher des likes à mes vidéos, et écrivez des commentaires positifs, ou pas d'ailleurs Je suis présent aussi sur d'autres réseaux Tokyo, comme Twitch notamment, mais je vous en avais déjà parlé. moi aussi sur Twitter, je suis plutôt actif par exemple, hier, je discutais avec Elon Lettre au sujet des 3% de Tesla. Il est censé me passer, enfin bref. Je suis aussi sur Reddit. Et j'ai un serveur Discord. Dessus, on fait plein de trucs sympas. Donc, venez le rejoindre en masse, SVP. Abonnez-vous aussi à la chaîne de Skaprag, Un ami cool qui fait des vidéos de 10 ans. Abonnez-vous aussi à la chaîne de Niazix. Ou Tsuki. Ou Kyo. Oh, et puis bref, je sais plus. Un autre ami qui chante son pseudo toutes les secondes. Et abonnez-vous aussi à, tant qu'on y est, PewDiePie, un ami qui débute. Je sais pas si vous connaissez. Tous les liens seront disponibles dans la description de cette vidéo. Genre mon Twitch, la chaîne du PewDiePie. Bon bah, maintenant, qu'est-ce que j'ai à dire A plus les gamers Et abonnez-vous